Mon frère est mort suite à son interpellation des gendarmes ce 19 juillet 2016. Mon frère est mort le jour de son anniversaire. Je vous avoue que je n'aurais pas pensé que cinq ans après, on y serait encore. La mort de mon frère, la mort de nos frères, reste des faits impunis. J'ai compris que le, la justice n'était pas un dû pour nous, n'était pas un droit pour nous, et qu'il fallait se battre pour réclamer ce dû, ce dû qui nous appartient. Quand une personne noire, une personne non blanche, issue de l'immigration va mourir. On va criminaliser tout de suite la victime. Aujourd'hui, euh, euh, c'est comme si on vivait dans des non-dits. Une histoire euh, euh, qui n'a pas été réparée.